L'objectif était de montrer des usages numériques pertinents, pas forcément tous innovants, et que les enseignants puissent les découvrir et se les approprier. Il y a trois ans, il a fallu convaincre des enseignants qui me disaient « Mais j'ai des usages mais ils ne sont pas pertinents, je ne vois pas pourquoi ça intéresserait les gens ». Il a fallu bien entendu convaincre les chefs d'établissement, il faut évidemment qu'ils libèrent leurs élèves. On est parti d'une centaine de personnes. Cette année, nous avons 200 personnes qui viennent à cet événement. Initier les élèves de maternelle jusqu'au collège, à la programmation, avec des supports différents. Donc, euh, grâce à la programmation, on peut travailler les langues vivantes, le français, les mathématiques. Et euh, le, la programmation devient un outil au service de différentes disciplines et compétences. Ce qui est très intéressant, c'est que ça va toucher des élèves de maternelle jusqu'au collège. C'est la première chose. Moi, je travaille beaucoup en interdisciplinarité, mathématiques, euh, SVT, toutes les disciplines. Ainsi, les, les, les gamins voient l'intérêt de ce qu'on fait la programmation. Et comme dans le collège, le nouveau programme, on impose les parcours d'avenir. Il y a certains qui voient que le métier de programmation, qui intègre la programmation, le codage, Intéressant. Je vais faire voler là. Je vais faire voler parce que sinon c'est un objet de décor. C'est un drone d'inspection, hein. C'est, que je crois que je t'ai Donc on va essayer de le faire. Donc tu vas le faire piloter avec une appli intéressant dans ce fun en tant qu'enseignant de technologie c'est voir ce que font les collègues et partager partager les euh, tout ce qui est possible de faire dans, dans ce domaine et on, on arrive parfois quand on discute avec les élèves à avoir des élèves qui achètent eux-mêmes euh, des robots pour pour chez eux ils trouvent de l'intérêt à la programmation là 40 cm voilà on calibre. J'injecte le programme dedans et il se met à clignoter vert pour dire je reçois. Donc là c'est bon, le programme est envoyé, donc on va voir s'il fait bien notre tour. Bon, il fait 40. Ouais. Et il va se mettre à tourner. Par contre, comme il est tout petit, il délivre facilement de sa trajectoire. Mes objectifs, c'est partager avec mes collègues, leur montrer ce qui, moi, m'intéresse dans cette façon de faire, quelles sont mes difficultés, quels sont les leviers que je trouve ou que j'ai trouvé et voir avec eux si certains d'entre eux peuvent se jeter à l'eau. Tu Elle avance, celui-là. Elle avance. Elle tourne, ah et là ça fait une fois, elle avance. elle avance, elle avance, ah mais oui, ah elle est bloquée. Permettre aux enseignants de, de risquer, euh, quelquefois on n'ose pas faire parce que l'activité n'est pas, pas simple, n'est pas garantie comme on dit, et de pouvoir échanger avec des collègues, de voir que ce qu'ils font, on a envie de le faire, et bien ensuite on peut s'autoriser à le faire.